Oh, Vraiment, qui brille. Oui, oui. Partout oui. des incandescences. Fugir et oui. tu ignores nos souffrances. Ah, ça, ça, ça. Paris. Oui. Paris. Oui. Oh, tu oui. sentis. Tes oui. oui. oui. de connaissances. Te laisseras-tu une chance? Oui, oui. Tu oui. un homme. Oui. Ces ruelles, ces charmes, ces histoires de larmes, ces pavés sur lesquels on a pris les âmes. Panam, c'est l'âme, son quotidien, ses amours, ses drames. Je voudrais parfois m'en passer, non pas que je sois lassé, juste une envie de voyager, imaginer la liberté, laisser ce monde stresser, mes pensées s'évader. Repris par ma lucidité, Paris c'est ma réalité. Panam, ces bruits, ces odeurs, ces lumières, l'ambiance dépend de l'humeur. Plus de saisons, le béton leur fait peur, tant de pollution pour courir après le bonheur. Son architecture, ces tonnes d'ordures Qui murmure, se prennent cette musique dans la figure Paname qui m'a vu naître et grandir fait partie de nos futurs Paris Maman oh Ville qui brille oui. Partie des incandescentes Et tu ignores nos souffrances Achachou ah, Paris, Paris Oh tu sentis Tes bouillissantes oui. de connaissances Te laisseras-tu une chance à dire c'est des paria et des vautours Un pari attend ton tour T'as toi ton souffle et vise d'un coup Sur les rêves et je vois flou Beniz m'a rendu sourd, Autour tu peux envoyer sous Faut que je me casse en Andalouse, trop rôdé dans les racines Deux bouquins dans une arcade, une plaquette dans le parka En freestyle et en m'acclame A chaque glissé c'est délire, à chaque bruit c'est Tu connais le délire, moi j'suis né pour survivre Paris, Paname, Mutès, Destin, lutteur on de paix comme Martin Luther, j'en prends des es tuer pour ton Caverne, j'ai voulu bouillir Fossette, sans en même la voix calogène. Je danse de Karim, je suis algérien, Dans mes veines coule du sang parisien et hâle, j'ai rien. présence paternelle, je suis un fils de dollars. C'est dès la maternelle, j'ai tant qu'il manque de dollars. Paris, Paris maman, ville qui brille, oui, oui, partout oui, des incandescences. Oui, oui. Tu ignores nos souffrances, à chercher. Paris, Paris, oh tu sentis, si de connaissances, te laisseras-tu une chance euh, Oui, Paris magique, je passe par là, et fais le tour de ces ruelles, l'histoire qui t'entoure, Pile de lumière d'espoir, on toile de fond, belle le postale. mais à la loupe, respirer à de trop, la scène de mort, avancer le désordre, force qui pleut des cordes dessus, noyé par son vécu, qui navigue dans l'avenue, cherche le nouvel art, la nouveauté et son espoir. Faire danser, et chanter Paname, c'est tout ce qu'elle a une belle femme avec tous ses charmes Élégante, violente, son comprendre Et parfois chante, mais c'est celle que j'aime Enivrante, insolente, je ne respire qu'elle Même si parfois on en veut la, la laisser tomber, tomber Même si souvent envie de la quitter Est-ce que panace Un grand décès. Et tu ignores nos souffrances. Ah, A Paris, Paris, oh tu oui. sentis Tes ton sont de connaissances. Oui. Te laisseras-tu une chance